Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de 100 ans. Et Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec... Moi Qui c'est, qui c'est ah, Léa Ben <rire> oui, je suis bête, on bois voit pas Yeah Alors peut-être que prochaine partie, enfin prochaine suite, peut-être qu'on mettra la caméra cette fois-ci. Là on a fait 100 euh, pour continuer. Alors, nous avons une mauvaise nouvelle de Zara's. Aujourd'hui, nous avons retrouvé le corps de Samantha Novak, la petite amie de Ted Barnes. C'est étrange qu'il n'ait pas été retrouvé plus tôt. Nos experts sont déjà en train d'examiner le corps. Je veux tous les détails. Je veux tous les détails. Voilà. Je veux tous les détails. On est là pour savoir. Le corps a été retrouvé dans les buissons, près de la route. Ouh là là là. Si le corps n'a pas été retrouvé plus tôt, ce n'est qu'un concours de circonstances. Il s'agit d'une voie à sens unique, Qui plus est fermée un peu plus loin pour travaux Ce qui explique pourquoi il a fallu plusieurs jours pour découvrir le corps Les travaux ont ralenti la chose Elle portait des vêtements propres Sans aucun signe manifeste de violence On a trouvé des traces d'opiacés dans son sang Je ne devrais pas te dire ça Mais... <rire> Mais il s'agit du même opiacé que celui trouvé dans le sang de Ted oh, C'est quoi un opiacé J'en sais rien <rire> J'ai oublié le nom Mais on ne s'en procure pas facilement Les experts affirment qu'il s'agit de la cause du décès Ah bah ben, oui mm. Mmh. Sacré opiacé, dis donc. Il y avait aussi une longue incision le long de son bras droit, mais réalisée post-mortem. What veut dire quoi post-mortem Après la mort. Ah, ok. Anti-mortem, avant la mort. Mortem, opiacé, si vous savez ce que c'est, dites-le dans les commentaires. Hein. Les opiacés, c'est ce qui agit sur les récepteurs opiacés. On est vachement avancé, <rire> dis donc. <rire> Pourquoi le tueur a-t-il fait ça Pour accéder à l'artère fémorale et y injecter un liquide contenant. Hum, un instant, je vérifie. Avant de dire des bêtises. Contenant quoi Je cherche, je cherche. Contenant quoi Mais oui, un mélange d'alcool, de chlorure, de mercure et de formaldehyde. Ça, tes souhaits C'est un mélange maison permettant d'embaumer un cadavre. Il a embaumé cette fille Il a dit tellement sincèrement, ça m'a choqué. Affirmative. Cela permet de maintenir le cadavre dans un état présentable 4 ou 5 jours De manière à ce qu'il n'y ait aucun signe visible de décomposition Après les gars, elle va subir une autopsie complète bah, euh, Logique, hein faut bien savoir Il y avait du coton dans son nez et ses oreilles mm -hmm. Afin d'empêcher tout écoulement Ses yeux étaient collés à la, for à la colle forte De manière à ce qu'il reste fermé durant le trajet What What Sa bouche a été soigneusement cousue de l'intérieur Voilà une photo Ouais, c'est juste un cadavre, quoi. Ah, on a une autre photo. Ah, un peu plus près. Ouais, bah c'est juste un cadavre mort, quoi. Qu'attends, tu de moi. Je veux t'aider, voilà tout. C'est bien, aide-moi. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Tu auras mon avis. Il y a déjà deux cadavres et une autre fille a été enlevée. Nous n'allons pas pouvoir dissimuler ces informations bien longtemps. Des rumeurs commencent à circuler. Il faut arrêter ces rumeurs, et rapidement. En revanche, nous essayons de garder ton arrestation secrète. Le lieutenant ne tient pas à ce que ça s'ébrouille. Est-ce que c'est une bonne réponse Oui Enfin on améliore la relation parce qu'avec lui ça allait très mal. J'ai oublié. Mais qu'ai-je oublié déjà? Vite de contacter qui que ce soit avec cet appli de messagerie. Si l'on apprend qu'un flic a été arrêté, la situation pourrait bien devenir ingérable. Je comprends. Nous passons à l'enquête. C'était Zavaski Il y a du nouveau et eh, c'est moi ça! Excuse-moi. Et eh, elle m'a volé ma parole. Oui, on a retrouvé le corps de Samantha. Ce n'est hélas pas très surprenant. Son sang contenait de la méthadone. J'allais dire de la métaphore, c'est méthadone. Qui sait ce qu'elle a bien pu subir durant sa captivité Alors Elle, c'est une journaliste, je ne comprends pas. Il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment souffert, même si elle était certainement terrorisée. Mon dieu, Et comment savez-vous tout ça Nous avons libre accès au réseau du commissariat. J'ai déjà téléchargé le rapport d'expertise. Image. Oui bah c'est ce qu'on a vu Comme on peut le voir, aucun signe visible de violence La cause du décès semble être la même que celle de Ted, de la méthadone Elle était si jeune Oui, mais Bella Green est probablement encore en vie Mais ce n'est qu'une question de jour Il faut vite la retrouver Vous avez la certitude qu'il s'agit d'un tueur en série Affirmatif, le tueur ne s'arrêtera pas Tant que nous ne l'aurons pas arrêté Mais nous disposons d'un avantage Manifestement, il tient à ses victimes Alors pourquoi les tuer <rire> Il ne les torture pas et il les dépose dans des lieux où il sait qu'elles seront rapidement découvertes. Il veut qu'elles soient belles lors de son enterrement. Bah oui, vu qu'elle était en robe. Déjà une robe de mariage pratiquement. Dans ces vidéos, le tueur nous donne un indice sur ses motivations. Il éprouve de la culpabilité. Il se pourrait qu'il vienne aux obsèques. Henri prévient Zavatsky. On tente ses risquer Zavatsky pourrait bien le faire fuir. Bah après je pense pas, vu qu'il nous a quand même tout dit, Zavatski. Le tueur s'attendra dans tous les cas à ce que la police soit présente. Je n'arrive pas à m'y faire. Oh pauvre chouette. Hélène, ça serait peut-être bien de le faire encore plus culpabiliser bon. Vous pourriez prendre votre plus belle plume pour écrire une longue négrose, nécrologie En ne disant que du bien de Samantha Le tueur la lira te Et aura au moins temporairement du mal à faire la même chose à Bella Nous allons jouer la montre Qu'en dites-vous Bella Ouh, Ouh Bella. Bella Tu peux pas répondre <rire> euh, Que c'est une mauvaise idée. Il verra clair dans notre jeu et ça va le mettre en rogne. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais rédiger une nécrologie plus banale. Passons à Madame Novak. Ça, c'est une... la mère de... de Samantha, je crois. On a tué ma petite fille, ma Samantha. Maintenant, j'ai la certitude que vous êtes mêlée à tout ça. Je sais à quel point c'est difficile pour vous. Je n'ai rien à voir là-dedans. <rire> J'essaierai simplement de me rendre de bon utile. Nom, mais c'était trop tard, j'en suis désolée. Vous croyez vous en tirer comme ça Vous pensez qu'il vous suffit d'être désolé pour que je passe l'éponge Je n'en ai pas fini avec vous Ok, ok, calme, calme. Ouh, je me suis fait de nerf, mire... Henri oh, Non, Henri, tout simplement. <rire> la situation est grave. C'est un masque. Il est arrivé quelque chose En même temps, il dit que la situation est grave, forcément. Quelqu'un a donné un tuyau au lieutenant. De... Un tuyau Pour l'enfoncer dans sa gorge en fait, il s'appelle Mario. Et euh, il est tombé Et voilà. <rire> la journaliste Hélène McCartney enquêtait sur la disparition de Green Et elle détiendrait des éléments qui prouvent qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Et surtout qu'il s'agirait d'un tueur en série. Oh Je suppose que taylor Sun veut éviter que ça fasse des vagues. Pourquoi ils ont tous des noms de merde comme ça <rire> Ah bah ben ça... Eh <rire> bien il défend ouvertement la théorie selon laquelle tu aurais un complice, au vu de ton passif. C'est bien pratique de pouvoir tout me coller sur le dos. On pourrait peut-être unir nos forces. Tu sais, c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une telle situation. Je doute que l'on puisse accomplir quoi que ce soit avant l'arrivée des agents fédéraux. Aïe aïe aïe. Et Tillerson tentera de retarder leur arrivée, le temps de masquer ses agissements. Tu as certainement plus de dossiers sur lui que moi. Au fait, tu as parlé à Mike Il veut bien nous aider concernant l'ordinateur portable de sa Pour autant, que oui, je sache, la police détient toujours l'ordinateur. Hmm, J'étais certain qu'il l'avait restitué. Quoi qu'il en soit, étant donné que Mike ne bosse pas pour nous, il serait préférable qu'il effectue du travail dissimulé, pour ainsi dire, et qu'ensuite il nous fasse part de ce qu'il a trouvé. Mais nous ne pouvons pas confier l'ordinateur portable à Mike. Si c'est la mère de Samantha qui l'a, je vais la contacter. Mais oui, mais elle l'a pas, vu que la police a pris l'ordinateur. Nous sommes en contact avec elle. Vous vous êtes parlé mmh. Mmh. Ok. <rire> je vois que tu ne t'es pas tourné les pouces. On reste en contact Okay, on repart à l'enquête. J'ai à nouveau consulté les dossiers de service de protection de l'enfance. Le travailleur social qui s'occupait des greens s'appelle Frédéric Sol. J'ai cherché s'il y avait des choses sur lui dans les archives et j'ai trouvé deux éléments pour le moins étranges. Tout d'abord, il s'occupait également de la famille Novak, y compris de Samantha, la première victime. C'est une drôle de coïncidence. Non, c'est tout à fait normal. Il est fréquent qu'un travailleur social gère un grand nombre de familles à problème. J'ai moi-même fait un peu de bénévolat dans le social, il y a quelques règles à respecter. Or, il a enfreint l'une d'entre elles. Mm -hmm. Il aurait dû travailler en collaboration avec la police de manière à ce que les familles soient placées sous surveillance. Mais en ce qui concerne Bella Green et Samantha Novak, il n'est pas absolument. Hein Il n'est pas absolument pas <rire> des fois, Il n'est absolument pas intervenu. Alors que la situation nécessitait d'agir. Nous, nous devons lui parler. D'accord. Je vais chercher ses coordonnées. Je cherche. Au fait, nous avons écrit une nécrologie assez courte et banale. J'espère que ça ne mettra pas le tueur en rogne. Telle est la question. Espionnage 5. Il y a du Nova ah non, c'était toi, ça. Pas encore. J'ai fait un rêve vraiment bizarre cette nuit. J'allais dans la chambre de Bella et je l'imaginais, là, sous ses draps. J'étais morte de peur. Je m'approchais du lit, les draps commençaient à bouger et j'entendais un petit gémissement. Je me tenais au bord du lit et je tirais d'un coup sec sur ses draps. Et c'est alors que je me suis réveillée. J'ai très peur. Cette attente me rend folle. Je ne peux pas t'assurer que ça va aller. Mais nous allons faire tout notre possible. Merci pour ton soutien. De ouais. Ça compte beaucoup pour moi. Tu es très pas. généreux, Jean-Marc. Merci. Voilà les coordonnées de Frédéric Sol, 7, 4, 2, 2, 2, 4 Faut que tu de les retenir Merci Ajouter une personne, mais je sais plus comment on fait moi Ajouter, là, ah voilà 7, 4, 2, 2, 2, 4 Ok, Frédéric, il est là Bonjour, je m'appelle Henri, j'aimerais vous parler de quelque chose Bonjour Henri Bonjour Non, je ne suis pas intéressée parce que vous avez à me vendre <rire> J'aimerais vous parler de la famille Green Vous êtes journaliste A vrai dire, je suis un ami des Green Qu'attendez-vous de moi Pourquoi n'avez-vous pas placé les familles Gwyn et Novak sous surveillance C'est confidentiel. Mais je suppose que si je ne vous dis rien, vous allez en parler à mes supérieurs, n'est-ce pas Entendu. Mais cela doit rester entre nous. Bien sûr. Le truc, c'est que, bien souvent, ces procédures n'aboutissent pas. Et il y a de nombreux points qu'elles ne prennent pas en compte. Par exemple, le centre de déconclication de la ville est fermé. Du coup, des ados perturbés non compté. Non, concrètement, nulle part où aller. Ces procédures ne tiennent pas compte non plus du fait que les forces de l'ordre de la ville ne sont pas assez nombreuses pour mener à bien de telles missions. D'autres termes, ça ne fonctionne pas. Nous faisons notre possible. Mais la Green a disparu. Vous seriez où elle peut se trouver Elle est peut-être avec Jerry, son petit ami. Jerry, le même de Total Space <rire> Avec les problèmes qu'il y a eu au domicile familial, elle a fugué un paquet de fois. Et en ce qui concerne Samantha Novak Oh, la petite Samantha, c'est une sale histoire. Surtout qu'elle est morte, Samantha. Je ne connais pas les détails. non, non plus. Mais j'ai bien peur que ce soit le funestre destin de bien des ados du quartier de l'ancienne usine. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai plus de questions. Et allez, tout nous dévoiler. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau concernant Bella. Bien sûr, tu vois, là, samedi, euh, nous allons faire ça. Et là, on va découvrir la nouveauté qu'il y a. What Alors pour te montrer un tac. là tu... Ah, ça casse tout Et nous allons passer à une accélération du jeu et on se trouvera après. Ok, alors nous revoilà pour la suite de la vidéo. J'ai terminé le niveau 22 à 3 étoiles et le niveau 23 à 1 étoile. Et nous allons pouvoir... Passer au restaurant Puisqu'on a place Pardon, c'était pas ça. Pour continuer, nous allons passer dans l'espionnage hashtag 3. Salut Michel. Tu non, Michael. Tu oui, Michael. Salut Michel. Depuis deux nuits, elle a est... est... des cauchemars. J'avais espéré qu'elle n'en fasse plus. Oh non, j'avais également cet espoir. J'ai été réveillée par ses cris. J'étais toute tremblante. Elle a Parkinson Au début, elle refusait même que je m'approche d'elle. Michel, je t'en supplie, viens aujourd'hui. ce serait encore mieux si tu pouvais rester dormir. Évidemment. Tout à l'heure alors. <rire> Et vous... Henri, que pensez-vous de ce Fred Salt il justifie ses actes en invoquant les carences de la ville. Comme la fermeture du centre de désintoxication pour ados il y a trois ans. Il est hélas difficile de lui donner tort à ce sujet. Comment elle sait tout ça elle vraiment une belle journaliste, une bonne journaliste. Quoi qu'il en soit, je vais établir une connexion à son téléphone. Je vais contacter ma source au commissariat. Je veux avoir confirmation de ce qu'il a dit. Parfait, je vais également vérifier son alibi. Espionnage. J'ai trouvé une vieille vidéo. C'est Henri C'est moi ah, non, non, non. Tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux De toute beauté Des tresses et tout On dirait euh, Obélix <rire> Obéla. C'est lui qui a des tresses comme ça <rire> Elle est chemin. super J'aimerais en savoir plus sur ton séjour. Tu te souviens à quel point mes parents m'avaient mis la pression concernant cet examen Ces examens Ça m'empêchait carrément de dormir. Et ouais, les examens, les examens, les examens. Les examens Les examens. Aussitôt, après mon départ, je débordais d'énergie. J'avais le sentiment d'être enfin libre. Mais ma mère a commencé à m'appeler tous les jours. Et tout a commencé à s'écrouler. Les choses auraient été bien plus simples je... bien plus simple pour moi si j'avais continué la fac de droit. Mais tout le monde aurait été content. Quand nous y étions au bar, tu as dit que tu avais abandonné les cours. J'ai rendu ma carte d'étudiante. Et le soir même, j'ai rêvé que quelqu'un frappait à ma porte. J'ai ouvert et c'était mon père. Allison, ma puce. J'ai trouvé ta carte. Tu as dû la perdre. Alors j'ai repris la carte. Tu sais ce que tu vas faire à présent? Oh, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Tout le monde me pose cette question. Je l'ignore. J'aime bien l'architecture et la décoration d'intérieur. J'adore dessiner. Je parie que ta mère est persuadée que tout ça, c'était ton, c'était mon idée. Pour être honnête, tu es effectivement partie par ma faute. <rire> J'aurais fini par prendre la même décision. Tu n'as fait qu'accélérer les choses. Désolée, je dois filer. Je te raconterai un peu plus tard sur quoi nous travaillons. Ok, enquête. Henri, tu as avancé sur les messages de Bella Obtenez, oh, tu te les donnes pour continuer. 80%. Ah oui, il bah, faut finir les étoiles. Et bah ça, on va finir la prochaine fois parce que là. Et bah sur ce, ça va être la fin de cette, euh, de cette vidéo. Euh, Qu'as-tu pensé, Léa, de ce, de ce jeu Moi, j'adore. C'est trop génial le mélange Cluedo, et escape game et tout. Petit meurtre en famille et tout. <rire> ça a l'air trop bien. Ok, bah si tu veux qu'on continue, bah, on fera ça Ouais, on se fera une. Et euh, sur ce, bah, j'espère que vous ça vous aura plu. Euh, vous me dites si vous préférez que je sois toute seule ou, ou si je suis en compagnie. Pour ma part, je préfère quand on est à plusieurs. Comme ça, bah, on peut faire les paroles de différents personnages qu'il y a dans le jeu et, euh, et débattre euh, pour les choix, etc. Euh, ensemble. Que solo, bah, tu lis juste tout et tu réponds par toi-même en espérant de répondre bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine